Dans cette... et, voilà. et donc, ben, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, Créateur de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui est vraiment là à notre disposition, dès qu'on l'appelle, pour nous aider à surmonter toutes les difficultés toutes les phases compliquées de notre vie et nous aider aussi dans les moments où nous nous attachons à travailler à notre évolution, apprentissage intellectuel, mais aussi l'évolution morale pour chaque jour devenir un peu meilleur que la veille. Et donc c'est dans ce but-là que nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cours pour voir justement cette question de l'évolution de l'âme aujourd'hui que cela puisse nous aider à prendre ce chemin vers le bonheur et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient assister à ce cours ce matin avec nous. Voilà. Je vous ai mis à l'écran le programme, j'espère que vous le voyez. Attendez, je vais quand même douter encore. Non, je suis désolé, ça c'est pas bon. Est-ce que, que je avoir bon. des messages Skype qui tombent? Il y a peut-être encore quelqu'un qui est perdu dans Skype. Ah oui, voilà. Antoine qui cherche euh, le lien. Et Sandrine et Stéphane qui l'ont mis. Bon, bah c'est très bien. Euh, oui. Alors, il y a Renaud et il y a. Une autre personne que je ne connais pas encore, mais on va faire connaissance. Voilà, donc vous voyez le programme. Donc on a fait le module 1, introduction à l'étude du spiritisme. On a fait le module 2 sur Dieu et on est en train de faire le module 3 sur l'existence et la survie de l'esprit. Donc on a vu il y a 15 jours l'épreuve sur... de l'existence et la survie de l'esprit, de l'âme. Ensuite, on a vu la semaine dernière l'origine et la nature de l'esprit hein, qui se sont euh, formés au long des, des, des milliers, voire des, cent, des, des millions d'années hein, sur euh, l'apparition de la vie sur la Terre hein, pour arriver jusqu'à jusque, jusqu l'esprit humain que nous sommes. Et donc, on va voir aujourd'hui euh, le progrès des esprits, donc la loi d'évolution. Voilà. Euh, donc, allons-y. Voilà, progression des esprits. Donc, euh, les objectifs euh, spécifiques. Alors, bonjour. Ah, c'est Je connaissais pas le nom, là, Juan Antonio Gilberto. Ah oui, <rire> oui, oui, oui. Bonjour. C'est mon... Te... Oui, mon nom de carte d'identité. C'est Antoine, sinon. <rire> c'est ce que j'allais dire. On te connaît sous le nom d'Antoine. Bienvenue. Merci. Et merci, Sandrine, pour le petit lien. Parce que je oui. connecter en fait. Merci. Alors, donc, euh, voilà. Euh, alors, on va, on va expliquer comment se réalise euh, la progression des esprits, hein, donc de, de l'âme, y compris d'une autre, hein, ça nous concerne directement. Et on va montrer aussi ben, la, la, la, la hiérarchie des esprits, donc euh, comment est-ce qu'on arrive à, à classer ou à, ou, à, ou à reconnaître ceux qui ont déjà plus ou moins évolué. D'accord euh, voilà donc euh, les notions de base euh, on démarre avec le livre des esprits, question 114 les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature ou bien sont ce les mêmes esprits qui s'améliorent hein, c'est la, la question de base ré -esprit, ré réponse des esprits les mêmes esprits qui s'améliorent en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur donc clairement Hein euh, les, les, les esprits confirment ici en réponse à cette question que ben, l'évolution de l'âme, d'accord que euh, nous, nous, les esprits, les âmes évoluent donc y compris nous, on évolue d'accord on a eu un point de départ ça viendra peut-être un peu plus bas on a tous été créés pareil hein, simple et ignorant mais perfectible avec cette faculté de devenir meilleur et aussi avec ce libre arbitre hein, qui se développe euh, progressivement euh, au cours de notre évolution. Plus on évolue, plus le libre arbitre, plus la liberté euh, devient grande. Et, et donc chacun avance à son rythme, selon son travail, selon ses efforts, hein. et, et bien sûr avec le temps. Qu'il hein, y a des esprits, les, la création des esprits se fait en permanence hein, par Dieu. Donc, il y a des esprits qui ont été créés avant nous, qui ont eu plus le temps d'avancer. Hein? Donc, euh, ce sont, ben, on prend l'exemple de Jésus, hein? c'est un peu le, le, le summum de, de, des exemples d'esprits évolués qui se soient réincarnés sur la terre. Et ben, on, on peut tous dire qu'un jour, hein, on sera, euh, à force d'évoluer, on arrivera à un niveau d'évolution comparable à celui de Jésus. Alors, je dis toujours, pour moi, ce sera dans très longtemps, hein? Mais euh, j'y arriverai un jour, d'accord. Et après, ben c'est vrai que quand on regarde sur Terre, il y a encore des esprits qui sont relativement peu évolués. Euh, l'évolution se fait aussi sur deux plans hein, l'évolution intellectuelle et puis l'évolution morale. Il y, a, il y a des esprits qui sont ni avancés intellectuellement ni moralement. Bon, ben c'est c'est un peu les, ce sont les cas sociaux comme je dis, hein, qu'il faut qu'il faut aider. Euh, à évoluer, mais bon, comme, comme il leur manque l'intelligence, euh, ils ne feront jamais beaucoup de mal, hein, malgré leur euh, méchanceté, entre guillemets, leur, leur manque d'évolution morale. Après, vous avez euh, donc ceux qui sont à la fois élevés intellectuellement et moralement, donc c'est tout ça, ce sont les esprits qui devraient nous diriger, hein, des esprits comme Jésus. Après, vous avez ceux qui sont euh, évolués moralement, mais pas évolués intellectuellement encore, hein. Donc ça, ce sont les, les chevaux de trait, comme on dit, hein, les, les, les personnes qui sont, qui sont les bons collaborateurs, hein, qui, euh, qui seront fidèles et loyaux, mais il leur manquera l'intelligence, euh, qui devront aussi développer donc, pour pouvoir euh, devenir euh, des, des esprits de, de l'autre catégorie. Et après, vous avez ceux qui sont élevés intellectuellement, mais pas moralement. Et ça, c'est les pires parce que ceux-là, ils utilisent leur intelligence euh, pour faire le mal, hein, ou pour euh, tirer la couverture à eux, pour, euh, euh, comment dire, euh, travailler à leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Donc, c'est tout ce qu'on qu on en voit beaucoup sur la Terre, hein, la corruption, etc. Hein. Donc, ce sont des, des, des esprits qui sont intelligents, mais pas encore évolués moralement. Fabrice. Mais euh, l'évolution morale ne va pas quand même de pair avec l'évolution intellectuelle Alors on va le voir, hein. l'évolution okay. intellectuelle entraîne toujours l'évolution morale, mais pas toujours immédiatement, hein, nous dit la, ouais. la, la, la réponse ouais. des esprits à la question de, de, dans le livre des esprits. Parce qu'à partir du moment où la personne elle a l'intelligence et qu'elle comprend qu'elle a une âme, qu'elle comprend euh, la situation de cette âme, euh, dans l'avenir qu'elle comprend aussi la temporalité des biens terrestres hein, et des situations terrestres, forcément, euh, voilà, comme elle a l'intelligence pour comprendre ça, ça va l'amener à évoluer aussi moralement, mais pas ouais. toujours immédiatement. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans le monde beaucoup de personnes très intelligentes qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, pour okay. servir leur égoïsme, entre guillemets. Quoi. Vincent moi, J'ai toujours du mal quand on parle de, de moralité. Est, évoluer moralement, quand ça, on n'est pas capable de mettre un, des mots derrière la, la morale. Est-ce que c'est une morale chrétienne Est-ce que c'est. Pour moi, c'est trop. Le, le terme moral ne me, me convient pas. Ça me choque à chaque fois parce que ce n'est pas assez précis. Oui, ben la, le, le, la, la morale, c'est lié au bien et au mal. Hein et la, la référence euh, selon la philosophie spirite du bien et du mal, c'est euh, le bien, c'est tout ce qui est euh, en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Hein? Donc, euh, euh, on retrouve effectivement euh, des morales dans, dans les enseignements religieux, non, mais aussi dans, dans l'éducation civique euh, ou ailleurs, hein? Euh, dans, les, dans les conventions qu'on a, on le retrouve euh, ben, dans des lois, hein, les, les lois qui sont censées, euh, comment dire, euh, ben, interdire les meurtres, euh, proté protéger la propriété individuelle. Hein. On retrouve un peu les dix commandements du décalogue. Hein. Ces dix commandements, en principe, sont des commandements euh, pour montrer euh, qu'est-ce que c'est que le bien. Hein. Et puis les, les lois aujourd'hui ben, suivent. Hein. Euh, ces principes de base hein, euh, qu'on retrouve dans le décalogue donc y, y beaucoup, il y a beaucoup c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, référentiels pour le bien et le mal mais le, le référentiel spirit c'est ce qui est en harmonie avec les lois de la nature et ce qui ne l'est pas donc euh, pourquoi, pourquoi le spiritisme se ramène à, à la nature c'est parce que euh, aujourd'hui on a des lois qui permettent un certain nombre de choses mais qui ne sont pas forcément bonnes hein les lois, elles évoluent avec l'évolution des, des, des humains, hein, des membres de la société et puis de la société en tant que telle. Hein, il n'y a, a pas si longtemps que ça, par exemple, ben, l'esclavage était autorisé par la loi. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, on, on voit bien que euh, les lois évoluent et, et de plus en plus tendent vers, vers cette morale. C'est vrai que des fois, il y a des petites rechutes, des retours en arrière, des choses comme ça. Hein. Euh, et donc... Euh, euh, je suis en train de, de lire un livre d'un pédopsychiatre. J'ai lu ce paragraphe hier où il parle de la morale. Il faut que je le relise d'ailleurs, parce que lui, il conceptualise la morale suivant euh, différents critères, effectivement. Donc Il y a la morale religieuse, hein, c'est parce que Jésus a dit que, ou il est écrit dans les textes que, ou etc. Il faut reconnaître que ben, la morale qui vient aimer votre prochain comme vous-même, ben, c'est... Il y a des choses qui sont vraiment fondamentalement bonnes dans, ces, dans tous ces écrits. Mais là aussi, il faut tenir compte de, de, de l'historique de ces documents. Et donc, euh, voilà, le, le référentiel qu'on qu a aujourd'hui, qui est vers les lois de la nature, lui, il est euh, beaucoup plus neutre, les lois de la nature, les lois divines. L'harmonie voilà, avec ces lois divines, c'est un référentiel qui est beaucoup plus durable que des textes qui ont été faits à un instant donné, à une époque donnée. Les lois de la nature, qu'est-ce qu'on entend par loi de la nature C'est les lois de Darwin, c'est le darwinisme, c'est-à-dire que… Alors, Darwin, euh, il a euh, comment dire, étudié euh, l'évolution de l'espèce humaine. Maintenant, euh, Darwin n'a vu que la partie matérielle de cette évolution, il n'a pas vu la partie spirituelle. Donc, le darwinisme ne représente que partiellement les lois de la nature. Les lois de la nature aussi, on les découvre au fur et à mesure du progrès des sciences. Tu vois. Pour moi, ça reste toujours un point un, un peu délicat. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas capable de nommer clairement euh, les lois ou les lois morales, hein, bah, c'est de ça qu'il s'agit, euh, on, euh, on est dans le flou et, et du coup, on est dans une doctrine. Là, alors, bon. ce qu'on ce ce qu peut lire, hein, c'est euh, Kardec donne quand même beaucoup d'exemples hein, dans qu'est-ce que c'est que, euh, qu -ce que, que cette morale, qu'est-ce que c'est que cette harmonie avec les lois de la nature. Il en donne par exemple, ben, quand il parle des lois morales dans le livre troisième du livre des Esprits. Donc, euh, il, y a, il y a un livre entier du livre des Esprits, hein, une partie entière, le troisième livre sur les quatre, qui parle de ces lois morales. Donc là, euh, on peut s'y référer et donc voir euh, si euh, effectivement on atteint ce critère de de, de, de l'harmonie avec les lois naturelles, hein, parce que euh, c'est de ça donc qu'il s'agit. Et un autre endroit où il parle beaucoup de, de, de, de ces lois morales, bah c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, où il prend le cas particulier de la morale qui découle des enseignements qu'avait laissé Jésus dans les Évangiles. Et donc, bienheureux ceux qui sont doués pacifiques, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est de nouveau, aimez votre prochain comme vous-même. Euh, « Bienheureux des simples d'esprit voilà, ». Il y a, a tous ces enseignements donc, qui sont interprétés euh, dans l'Évangile selon le spiritisme de façon très concrète, hein, des, des interprétations qui nous concernent dans des situations euh, qu'on qu qu vit quotidiennement et donc qui là aussi nous, nous guident et nous orientent euh, qu'est-ce qui est plutôt bien et qu'est-ce qui est euh, plutôt moins bien non pas de façon dogmatique et imposée mais de façon euh, raisonnée avec les arguments à l'appui d'accord par exemple ben, l'égoïsme est-ce que l'égoïsme c'est bien bon euh, non hein. et l'humilité euh, euh, l'abnégation est-ce que c'est bien ben plutôt oui hein. donc euh, c'est là où il y, y a même le chapitre hein, quand il dit le chapitre l'homme de bien hein, qui illustre et donne des exemples et un certain nombre de critères sur, euh, voilà, si, si on veut avancer moralement, quels quel, quel sont les genres de choses qu'il faut qu'on s'efforce de corriger en nous et, de, et, et, et quelles sont les, les vertus, entre guillemets, qu'il faut qu'on essaye euh, d'acquérir. De, de, D'accord Donc, on ne manque pas de, de référentiel pour cette morale, mais encore, mais encore une fois, ce ne sont pas des choses qui sont imposées hein, dogmatiquement, c'est des choses qui sont expliquer et montrer de façon raisonnée. Il y a le raisonnement qui va avec. Parce que si on, a, si on veut progresser, on a besoin de comprendre les lois morales, on a besoin de comprendre là où on va. Parce vraiment, on est perdu. Hein. Exactement. Et, et moi, je et... me sens perdu. Au niveau du, du spiritisme, je, je n'ai pas intégré personnellement hein, les lois morales du spiritisme. Du coup, je ne sais pas vers où on va. Alors, les lois morales, c'est quand on revient au... Je ne sais pas si on le verra ici. Voilà, donc les, la réincarnation. Voilà, et vous voyez, c'est là où on va commencer, lois divines ou naturelles. Hein. Donc, euh, à partir du module 7, on voit euh, les, les, les lois morales. Donc, par exemple, le 4 juin, on verra euh, le bien et le mal. Hein. Donc, on est vraiment en plein dedans. D'accord Et euh, donc, toute loi d'adoration, loi de liberté... Hein. Ce sont les, les trois premières lois morales, hein. il y en a dix. Kardec, on a classé dix en tout, mais après, bon, tous les, comme tout classement, on peut classer en cinq, en vingt. lui, il a classé en dix, voilà. Euh, les, les autres, on les verra euh, à partir de la rentrée, quoi. Hein. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup hein, sur ces lois morales dans le cours, justement pour donner à chacun euh, les outils et les référentiels permettant de s'y retrouver dans ce bien et ce mal, dans ces lois morales. Hein, avoir des branches solides auxquelles on peut s'accrocher. Et encore une fois, euh, de façon rationnelle. D'accord Donc, c'est essentiellement le livre troisième du livre des esprits. Hein, donc, euh, je te conseille de, de, de regarder euh, de nouveau, hein, d'ici euh, avant, avant le mois de juin, qu'on puisse vraiment voir dans le détail euh, bah, qu'est-ce qui manque hein, ou qu'est-ce qui n'est qu pas clair. Et euh, donc, l'évangile selon le spiritisme, qui lui aussi est, un, entre guillemets, un traité de morale pratique, basé sur euh, l'exemple particulier donc, euh, de, des évangiles. On pourrait très bien aussi avoir euh, euh, les Vedas selon le spiritisme, le Bouddhisme selon le spiritisme, puisque toutes ces, toutes ces lois morales, en fait, euh, on les retrouve dans toutes les religions. Hein je ne sais pas si je vous avais dit, euh, non, c'était pas, j ai, j ai, parce que c'est le mardi là que je donne... Euh, euh, des, des émissions audio là, pour les, les malvoyants et donc euh, il y a une dame qui a fait une conférence là, qui, qui sera bientôt publiée dans le mois mondial du spiritisme là, au mois d'avril, hein, la dame d'Australie et euh, elle a pris un précepte de Jésus qui est faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous hein? voilà. et donc elle a retrouvé ce, prétexte, ce, ce même précepte dans l'islam dans l'hindouisme dans le zoroastrisme dans Confucius euh, dans l'hindouisme, elle l'a retrouvée dans, dans pratiquement toutes les… Toutes les... C'est Elsa Pardon C'est Elsa, non Non, c'est une dame d'Australie. Je ne me souviens plus de son nom. Et, et j'avais trouvé Moi, bon, bon, je l'ai vu parce que bon, euh, j'ai travaillé aux traductions, hein, parce qu'elle elle parle en anglais, évidemment, pour l'Australie, donc il y aura des sous-titres en français. Et c'est en traduisant que, que j'ai vu ça et j'ai trouvé ça effectivement assez remarquable. C'est tout un travail à faire pour montrer que eh ben, euh, ces lois morales entre guillemets qu'on retrouve dans le livre troisième du livre des esprits, dans l'évangile selon le spiritisme, qu'on retrouve dans les évangiles, eh ben, on les retrouve partout ailleurs euh, dans pratiquement toutes les religions. Et, et donc, ça montre bien l'universalité de ces lois morales hein, qui sont les mêmes pour tous et ça confirme, ça va dans le sens de confirmer euh, ce référentiel qui sont euh, les lois divines ou naturelles. D'accord. Alors, il y a Fabrice qui a levé la main, et j'avais vu Sandrine et Stéphane à un moment donné aussi. Oui, moi ce que je voulais dire, tout simplement, c'est vrai qu'on a les enseignements de Jésus euh, avec tous ces, ces, comment ces, ces concepts, mais je peux aussi comprendre la, la position de Vincent, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident, parce que ce que je veux dire, c'est qu'à notre niveau, à nous, avec un minimum d'intelligence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Charles, il faut avoir un minimum de, enfin on va dire, il faut d'abord une évolution intellectuelle avant d'avoir une évolution morale, mais ce que je veux dire, c'est qu'à notre niveau, à partir du moment où on a un minimum d'intelligence et on peut réfléchir sur soi-même, je dirais que ce qui compte, enfin pour répondre un petit peu à Vincent, c'est que, quand on, quand on se comporte d'une certaine façon avec des gens ou quand on a certaines pensées, je pense qu'on est capable de dire euh, est-ce que cette pensée ou est-ce que ce comportement penche plutôt du côté du bien ou plutôt du côté du mal. Et à partir du moment où on est capable de faire cette différenciation en se disant, ben voilà, j'ai eu, mettons, j'ai eu un, une interaction avec un collègue ou une personne un proche. Et on, je lui ai dit des choses, je me suis comporté d'une certaine façon, est-ce que ce que je lui ai dit et la façon dont je me suis comporté, est-ce que c'est plutôt bien ou est-ce que c'est plutôt mal Et à partir du moment où on est capable, je pense, à notre niveau de faire cette différenciation, bon, bah, on a déjà un début de, de, de, de réponse, quoi, sans, sans aller sur les, sans aller sur la, comment sur les, ce que nous a enseigné Jésus, où là on est vraiment dans la, la, la, la morale la plus pure, dans le, le concept le plus, le, le plus pur, je veux dire déjà à notre niveau, si on est capable de dire « voilà ce que j'ai fait là, ce que j'ai dit là aujourd'hui ben, », c'est plutôt bien parce que ben, je n'ai pas offensé. Euh, au contraire, j'ai apporté du réconfort ou euh, la façon dont je me suis comporté, eh bien, il l'a apprécié. Bon ben, Je pense que déjà là, c'est déjà un début, de, un début de réponse sur cette notion de morale du bien ou du mal. À notre niveau, je pense que déjà, si on est capable de faire ça, ben, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis tout doucement, après, ben, on va évoluer et on va, être, on, va, on va se rapprocher tout doucement un peu plus de ce que nous a enseigné Jésus, si même, comme tu dis, Charles, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais je pense que déjà, c'est déjà un bon début, ça. Enfin, voilà, c'est sûr. Et, et le critère qu'a donné Jésus, pour aller dans, exactement dans le sens que tu dis, c'est, euh, tu te mets à la place de l'autre, et tu te demandes, est-ce que j'aurais aimé être traité comme je viens de le traiter Tu vois est ce que j'ai fait à l'autre, ce que j'aurais voulu que l'autre y fasse pour moi. C'est ça le critère. Et ce critère-là ne trompe pas, ne... il trompe difficilement. Quoi. De toute façon, on n'est pas, pas dans un monde de perfection. Hein, si c'était le cas, on ne serait pas ici. Donc, euh, je crois que le mieux, c'est enfin, d'avancer, c'est d'aller, c'est de tendre vers ce qu'il y a de mieux. Après, on fait avec ce qu'on a, on fait en fonction de notre évolution intellectuelle, morale, mais ce qui compte, c'est de tendre vers. On ne nous demande pas d'être parfait, c'est pas possible. On, on ne serait pas ici autrement, on ne serait pas dans ce monde-là. Donc voilà, on est, on est à notre place et c'est d'essayer de tendre vers le mieux. Puis tout doucement, je pense que l'évolution, elle va, elle va se faire comme ça. C'est pour ça que Kardec a dit, par exemple, on reconnaît les spirites, non pas au fait qu'ils soient parfaits, mais on les reconnaît aux efforts qu'ils font pour dompter leurs mauvaises inclinaisons. D'accord Donc, aux efforts qu'ils font pour essayer de devenir meilleurs. Oui, mais on progresse, que... plus. on progresse plus moralement qu'intellectuellement, plus vite. Le spiritisme nous aide à progresser moralement, mais aussi intellectuellement. Parce que, oui, progresse... Patrice, ce qu'on ce que, ce qu peut dire, c'est qu'il bon, existe des gens, Fabrice, pardon, euh, des personnes qui sont évoluées moralement sans être évoluées intellectuellement. Ça existe. Ça dépend de chacun. Il y en a qui évolueront plus dans un sens que dans l'autre. D'accord mais voilà, c'est aujourd'hui le problème qu'on a sur la Terre, c'est que l'évolution intellectuelle, elle est en avance sur l'évolution morale. On utilise l'intelligence pour faire des bombes atomiques, ça peut devenir très instable et menacer notre survie sur la planète, clairement. Le problème, c'est que bien souvent, ces personnes dont tu parles, ce sont des dirigeants. Oui. Ce sont des dirigeants. Ils sont, intellectuellement, ils, sont, ils ont le potentiel, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, mais bon, moralement, ce n'est pas, pas ça. Et là, ça nous ramène à la question 932 du livre des esprits. Vous voyez, c'en est une que je connais par cœur. Pourquoi est-ce que sur la Terre, c'est les mauvais qui, qui dominent sur les bons Réponse, c'est parce que les mauvais sont intrigants et audacieux et les bons sont timides. Le jour où les bons voudront, ils prendront facilement le dessus. C'est oui. la question de 132. Et ce jour-là va arriver, hein, c'est clair. Mais il faut, a... pour ça, il faut qu'il y ait des scandales qui arrivent. Oui, Valérie Le spiritisme a cet avantage qu'il éveille quand même notre, notre conscience, justement. Oui. Bien sûr, il se fait poser des questions. Voilà. C'est oui. certain. Et, et Sandrine et Stéphane, là, ils nous ont euh, euh, mis dans la discussion une partie, justement, de, de ce texte de l'homme de bien. C'est un petit référentiel, hein. Donc euh, voilà, on peut le lire, hein, donc, tu, quiconque s'efforce d'acquérir les qualités qui sont listées euh, là-dedans, il est euh, ben, définitivement sur la bonne voie, hein, hum. la voie de, de, de, justement de cette évolution euh, pour devenir meilleure, évolution morale. Mais la oui. voie est longue. <rire> Je pense qu'effectivement, c'est important de se référer à ce texte. Enfin, moi, je sais que je le relis assez régulièrement et que oui. ça, ça m'aide. Et je pense qu'il est important aussi d'écouter bah, les gens qui nous entourent. Euh, parfois, on peut nous faire des reproches, nous dire ah « oui, tu es comme ci, tu es comme ça ». Et ça, il faut savoir l'écouter, que ce soit la famille, les collègues, les amis. Je pense que ça nous permet aussi de travailler sur nous-mêmes et oui. mettre notre ego un petit peu dans notre poche. Même les ennemis, hein, euh, nos ennemis qui, qui souvent vont nous balancer à la figure euh, des choses qui sont vraies et que les amis, euh, par politesse ou par gentillesse, ne nous balanceraient pas de, à la figure de aller. la même façon. <rire> on apprend partout. Mmh, C'est vrai. Alors, les esprits sont classés en différents ordres, hein, donc c'est l'échelle Spirit, question 96, hein, donc on, on, on, reviendra, on verra tout à l'heure le détail, les différentes classifications que Kardec a fait. Euh, les ordres et les degrés de perfection des esprits sont en nombre illimité, hein, donc euh, effectivement, ça va de zéro jusqu'à l'infini, en, entre guillemets, quoi. Hein, parce qu'il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière, hein, Donc, c'est... L'évolution se fait de façon continue. Alors après, bon, on peut mettre, bon, bah ben voilà, ces esprits euh, bons esprits, euh, purs esprits. On peut mettre, comment dire, de certaines euh, zones ou catégories, mais c'est fictif puisque euh, voilà, c'est une pure convention puisque l'évolution se produit euh, donc de façon continue. Hein. Et donc euh, car en, si on considère les caractères généraux, on peut les réduire à trois, euh, euh, trois principaux rangs. Hein. Donc, il nous dit, au premier rang, ceux qui sont arrivés à la perfection. Alors, arriver à la perfection, entre guillemets, relative, hein, puisque la perfection absolue, c'est que Dieu. Donc là, on voit les purs esprits. D'accord donc, ben, purs esprits, bon, voilà, encore l'exemple, c'est Jésus, ou, enfin, vraiment ces esprits très élevés qui ne se réincarnent plus sur la Terre, sauf exceptionnellement en mission. Quoi. Après, il y a ceux du second ordre, hein, qui sont au milieu de l'échelle, donc c'est les esprits qui sont entre deux, le désir du bien et leur préoccupation, d'accord Donc, euh, on voit déjà qu'il y a le désir du bien, alors on est toujours encore dans ce bien et ce mal, hein, comme... comme, comme... Comme on en a parlé tout à l'heure, hein. euh, donc le, le désir de cette harmonie avec les lois naturelles. Hein. Et il y a ceux du dernier degré hein, qui sont encore au bas de l'échelle. Ce sont les esprits imparfaits. Voilà. Donc euh, où est-ce qu'on se. Bon, on est peut-être plus trop dans les esprits imparfaits. Hein. Je dirais, on pourrait euh, honnêtement se classer, pas euh, enfin, moi en tout cas, euh, dans ceux du milieu, hein, du deuxième rang, même si c'est encore en bas de ce deuxième rang. Mais bon, je pense qu'on est quand même encore là-dedans. Hein. Euh, et donc les esprits imparfaits caractérisés par l'ignorance, le désir de mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Donc ça, c'était la question numéro 97. Et donc euh, ici sur la Terre, il ben, y a un mélange. Vous avez des esprits euh, donc de la troisième catégorie, des esprits imparfaits, qui sont mélangés avec des esprits de la deuxième catégorie, hein, qui, dont le, le, qui, qui veulent déjà aller vers le bien. Et euh, exceptionnellement, on a aussi des, des esprits de la première catégorie qui viennent se réincarner en tant que missionnaires, euh, pour nous donner l'exemple. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce mélange ici sur la Terre C'est pour pouvoir C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il euh, faut des professeurs et des élèves, euh, il faut, faut, faut voilà. euh, les gens qui ont compris, qui peuvent aider ceux qui n'ont pas encore compris à comprendre ou donner l'exemple. Hein. Et donc, euh, c'est grâce au fait, justement, qu'on est mélangé. Hein. Alors, évidemment, les bons euh, souffrent de la méchanceté des esprits imparfaits, mais bon, euh, voilà, euh, au fur et à mesure, hein, c'est aussi ce dont on, on se rend compte, euh, on, euh, comment dire, quand on, quand on arrive à évoluer euh, un petit peu, on se rend compte que, euh, voilà, on comprend qu'il y a encore des esprits qui sont imparfaits, qui, qui nous font des... des, des du mal, par exemple, et puis ça nous aide ben, déjà euh, à, à comprendre pourquoi ils font ça. Et donc, à partir de là, à, à transformer, par exemple, euh, la haine ou le, le fait d'être fâché ou vexé, on le transforme plutôt en empathie. Hein, et euh, finalement, ben, le, le mal qu'ils qu essayent de nous faire, euh, il, nous, il nous touchera, il nous attendra moins fort que si vraiment euh, on en souffre. Vous voyez ce que je veux dire et donc, euh, voilà, le, le, le mélange de toutes ces, euh, de toutes ces différentes classes d'esprit es, permet in fine euh, à tous euh, d'évoluer pendant cette incarnation sur la Terre, par, par toutes ces expériences. Charles, tu ne penses pas que la, quand même la grande majorité de l'humanité, à euh, ce jour, fait quand même partie euh, des esprits imparfaits <rire> Je... Moi, je... Dans les esprits du milieu, je classerais par exemple l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel, qui effectivement ont passé toute leur vie à s'occuper des autres. Là, oui. Ouais, sont... Mais bon, euh... du milieu hein, déjà. Est... Un... <rire> on... on est encore beaucoup dans le matériel. Bon, ben bah, voilà quoi. Le spirituel, on en est encore très loin pour la grande majorité des gens. On est encore très ignorant. Enfin, je pense. Le désir du mal, effectivement, bon, c'est pas pour tout le monde. Mais euh, bon, euh... enfin, moi, je. Je pense qu'on est quand même encore des esprits imparfaits. Alors, on est mélangés. Je ne dirais pas la mais... grande majorité. C'est peut-être un peu dur. Mais euh, bon, c'est vrai que la matière nous aveugle et, et est tentante. Et beaucoup se laissent tenter dans cette matière. Et non pas forcément… Alors, Il faut toujours se dire la chose suivante. Bon, nous, on a, on a eu la chance d'avoir accès à ces mmh. informations spirituelles. Hein. Tout à fait. Moi, ça m'est arrivé… Euh, bon, J'ai été éduqué catholique, mais ça n'a pas marché. D'accord c'est quand j'avais 26 ans, 27 ans, que j'ai commencé à lire Kardec. Ben, et, je ne sais pas vous, hein, euh, je pense que certains sont nés spirites euh, depuis, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Mais pour ceux qui… qui... Moi, je me rappelle très bien, comme j'étais avant hein, de, de connaître Kardec, j'étais aussi dans cette indifférence, de me dire oh, pourquoi on se prend la tête avec ça, on va en profiter un maximum tant qu'on est là, etc. Et il et y a beaucoup de choses que je faisais avant qu'aujourd'hui je ne fais plus. Donc, à partir de là, tu vois, moi, je ne mets même pas tellement ce critère euh, qu'on qu est spiritualiste ou pas. Hein. Le fait d'être spiritualiste, bah, ça, ça t'arrive un jour et ça t'aide à évoluer forcément. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui euh, sont dans le matériel, euh, ils ont accès aux informations spirituelles, mais ils les rejettent. Ah non, ça, ça ne m'arrange pas, je préfère continuer à manger, à boire, à profiter de la vie, etc. Donc là, c'est déjà une autre catégorie, tu vois Hein? Et après, il bah, y, y en a beaucoup qui euh, sont dans le matériel parce qu'ils n'ont pas encore eu accès au spirituel, tu vois. Mmh. Et c'est pas forcément des, des esprits qui sont pas évolués. Donc, tu vois, tu, on peut pas classer de façon aussi simple. C'est le jour J quand il y a le test qu'on voit comment la personne réagit, et ça, ça donne une indication meilleure sur euh, le degré d'évolution de chacun. Ça me rappelle toujours la, la, la chanson, je sais pas si c'est Goldman. Qui, qui, dit, qui chante euh, « si j'étais né en 17 à Leidenstadt, non, non, non, hein, oui, non, et si j'avais été allemand, est-ce que j'aurais réagi mieux que ces gens-là » hein? Et, et c'est tout à fait ça, il hein? faut se mettre dans la peau de l'autre, et est -ce, est -ce, comment est-ce qu'on aurait réagi Et c'est ça, le, le, le, c'est là où on arrive vraiment à prendre la mesure euh, du chemin qu'on a déjà parcouru, Christophe. Euh, oui, il ne faut pas oublier que y a, dans la classification, il est quand même stipulé que c'est une classification, on va dire, sommaire parce qu'il y a tellement de il y a, y a tellement de différences entre ces classes aussi, qu'il ne faut pas non plus se fier trop à ce classement. Et puis, il ne faut pas oublier une autre chose, c'est qu'on a quand même le voile de l'oubli. Ce qui veut dire que, et ça, c'était une question que je voulais... Te poser, c'est que est-ce qu'on risque pas d'avoir des grosses surprises quand on va se désincarner, quand on aura accès à notre euh, bibliothèque, comme on dit, euh, des faits ou des méfaits qu'on aurait pu faire. Et... Ben, je, je, je Ça dépend. Hein, L'oubli, ça sert à quoi Ça sert justement à ne pas porter euh, ces choses lourdes. Oui. Christophe Excuse-moi, ça a coupé. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je, donc, je recommence. Oui. Effectivement, le, le jour où, oui. où, où on voit toutes les bêtises qu'on a pu faire dans le passé, euh, on, on revient quelque part un peu à la réalité. Mais si, par exemple, on a fait une, une, une, des mauvaises choses dans le passé, mais que dans cette vie, bien qu'on ait oublié ces mauvaises choses qu'on ait fait dans le passé, on a réussi à faire du bien qui compense euh, les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, tu vois euh, ben on a remplacé du on a compensé le négatif par du positif et puis on arrive au neutre tu vois ce que je veux dire hein parce qu'on a réussi à, à réparer parce qu'on a réussi à refaire parce que voilà parce que après ce, là où chacun doit être humble hein, et ça on le voit beaucoup quand on fait le travail de de, de, de dialogue avec des esprits souffrants par exemple hein, c'est de dire de se mettre dans la même peau qu'eux en disant on a tous fait des erreurs dans le passé d'accord Ouais. L'important, ce n'est pas d'avoir fait des erreurs, c'est qu'aujourd'hui, hein, euh, on fasse des choses euh, qui, nous fassent, euh, qui nous font avancer. Euh, rester à, ru à ruminer les erreurs du passé, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas résoudre le problème. Euh, je veux juste dire une chose, Charles, oui? qui va, va en arrière par rapport au début de ce dont vous parler, quand vous avez essayé d'expliquer par rapport euh, aux lois morales. Oui. Pour ceux qui ne, qui ne sont pas très adeptes de la religion, nous avons euh, de, des livres hors d'un cadre, soi disons religieux, qui peuvent nous aider justement et qui sont très, très anciens. Et ce sont des livres où on n'a rien que les livres égyptiens. Je ne me rappelle plus si c'était le livre rouge égyptien ou si c'était le livre des morts égyptien. Et c'est très dur à trouver ces informations, mais tout est là, déjà depuis le début. Oui. Et en plus, il y a d'autres livres plus pour ceux qui veulent se rapprocher et comprendre mieux. Il y a un livre de Dan Millman qui pourrait nous aider. Donc, je laisse quelques indications et ça pourra aider. Voilà. D'accord, oui, merci. Effectivement, c'est des bons esprits qui sont venus nous, donner, nous aider justement à aller à notre évolution ils sont venus de tout temps, hein, y compris chez les Égyptiens. Chez... On a toujours bénéficié de cette aide. Hein. Et le spiritisme, bah, c'est tout simplement une aide supplémentaire qui est venue euh, ben, au 19e siècle euh, avec notre faculté de compréhension qu'on a au 19e siècle, nous expliquer des choses avec un peu plus de, de, de, de, de contenu rationnel qui nous permettent justement de les comprendre hein, et donc de sortir de... de de, de la foi aveugle hein, qui existe dans la plupart des, des religions vers cette foi raisonnée hein, tout à fait compatible dans ses principes éthiques et moraux avec euh, les préceptes qui avaient déjà été donnés par ces missionnaires qui étaient venus avant hein, mais cette fois-ci avec euh, les moyens de, de comprendre mieux le pourquoi euh, de, de, de, de ces préceptes voilà donc c'est les, les révélations sont venues en se succédant euh, tout au long du temps, hein, depuis, depuis très anciens effectivement. Et ben, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que l'être humain euh, arrive à mieux comprendre les choses, eh ben, le, le, comment dire, les révélations viennent en adéquation avec notre capacité de compréhension à un instant T. -il. Tout à fait. Voilà. Mmh. Alors, on va regarder un petit peu le, le, le support. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Ignorance, ça veut dire sans science. Hein. Donc, c'est en gros évolution morale, évolution intellectuelle euh, à zéro, hein, mais avec cette, avec cette capacité d'apprentissage. Hein. Il a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer, et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité, et pour les rapprocher de lui. Donc, on est tous créés simples et ignorants, mais perfectibles, et donc on évolue hein, par des missions, des les réincarnations, etc. pour se rapprocher de Dieu, hein, parce que Dieu, lui, il est parfait. Donc, quand on dit perfection, encore une fois, c'est euh, relative. Hein. Pour nous, Jésus est parfait, mais euh, Jésus n'est pas Dieu. Hein, il n'a a pas la perfection absolue, il a une perfection relative. Le bonheur éternel et sans mélange et pour eux dans cette perfection. Donc ça, c'est ce qui caractérise les, les purs esprits. Hein euh, donc on acquiert des connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Alors là, vous voyez, le langage il est peut-être un peu dur, mais effectivement, dans, dans chaque vie, on choisit nous-mêmes hein, ces épreuves quand on, quand, on, quand on en a les conditions, ce qui est quand même la, la majorité des cas. Et donc, euh, bah, ces épreuves qui nous poussent euh, justement, à, qui nous donnent euh, l'occasion d'évoluer. Si on met la barre trop haut, on peut, euh, ça peut être un échec, mais même en cas d'échec, on peut par après recommencer, refaire en plusieurs étapes, ce qu'on n'a pas réussi à faire en une seule étape. Le fait est, c'est que toujours, on ira euh, en progressant. D'accord les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Donc là, on voit très bien que chacun a son libre arbitre de, de, de suivre ce chemin évolutif à son rythme. D'accord les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais, heureusement, parce que je serais le premier à le protester, hein, à protester, pourquoi les anges, ils ont été créés parfaits et pas moi, hein? donc cette théorie des anges comme créature spéciale euh, ne tient pas, hein? et donc cette... Loi d'évolution des esprits montre que en fait les anges ils ont commencé comme tout le monde mais ils ont travaillé pour arriver au niveau d'évolution qui nous permet aujourd'hui de les classer comme de bons esprits ou en utilisant un autre mot la connotation religieuse pour devenir des anges voilà et ensuite pourquoi est-ce qu'on se réincarne ben voilà au début de l'évolution, on a besoin, l'esprit a besoin de se réincarner pour évoluer. Il y, a, il y a certaines théories spiritualistes qui disent que la réincarnation, c'est une punition. Euh, le spiritisme dit non, ce n'est pas une punition. La réincarnation, c'est un outil pour évoluer. Et c'est l'esprit en fait qui, euh, encore une fois, dans la majorité des cas, choisit de se réincarner pour pouvoir passer hein, par la matérialité et donc avoir ces, ces différentes épreuves, hein, épreuves qui correspondent souvent aussi à la loi de cause à effet, hein, la loi d'action et de réaction, et qui nous permettent d'apprendre, de sentir dans notre peau, par exemple, ce qu'on a fait passer à d'autres, et donc pour nous faire changer de disposition mentale et de plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Vous hein, voyez comment, petit à petit, on évolue grâce à ces réincarnations. D'accord Voilà. Donc, l'égalité, quand on parle de la loi d'égalité, elle est là. Hein? Dieu étant souverainement juste, doit faire une part égale à tous ses enfants, à toutes ses créatures. Hein? C'est pour cela qu'il donne à tous un même point de départ, hein? cet état simple et ignorant, la même aptitude, donc euh, la faculté d'évoluer, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. D'accord tout privilège serait une préférence et toute préférence serait une injustice. Donc Dieu étant souverainement juste, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est fondamental. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus évolués et d'autres moins évolués eh bien, On le comprend grâce, euh, c'est parce qu'il y en a un qui a plus travaillé que l'autre à son évolution, c'est aussi simple que ça. Donc euh, le jour où celui qui est moins évolué euh, travaillera davantage, il arrivera peut-être même à rattraper le premier. Voyez Donc, c'est chacun selon ses œuvres. Hein, Ce n'est pas un qui a reçu plus de facilité que l'autre. Ça, ça n'existe pas. D'accord On a tous l'égalité, on est tous partis du même point de départ. Et s'il y a des inégalités qu'on peut voir euh, ben, sur notre Terre, c'est lié au fait qu'il euh, ben, y en a qui ont plus ou moins travaillé, il y en a qui ont fait plus ou moins d'efforts, il y en a eu qui ont un peu plus de temps que l'autre pour évoluer. D'accord voilà, l'incarnation, c'est un état transitoire, hein? c'est au début dans la vie. Hein? Euh, donc, euh, les premières épreuves de l'usage qu'on fera de notre libre arbitre, hein? c'est par les incarnations qu'on apprend aussi à sentir dans notre peau si on a fait le bon choix ou pas suivant notre libre arbitre. Mais euh, au, au, au bout d'un, un, une fois qu'on a atteint un certain niveau évolutif, on n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer. D'accord les bons esprits qui se réincarnent sur la terre, ils se réincarnent en tant que missionnaires pour nous aider, mais eux, en toute rigueur, ils n'auraient pas eu besoin de se réincarner pour évoluer. Mais ça leur a servi quand même euh, euh, à leur évolution, hein, le fait d'accomplir euh, une mission ici sur la terre. Voilà. Après, ben, il y en a qui, qui, ont, qui mettent plus ou moins de, de zèle, hein, d'efforts de, dans cette évolution, donc qui avancent plus ou moins vite que les autres, mais c'est toujours suivant le libre-arbitre de chacun. d'accord. Alors, le libre-arbitre est important pour la progression des esprits. Kardec demande comment les esprits à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peut-il avoir la liberté du choix entre le bien et le mal Donc là, il pose vraiment la question, euh, au début, comment est-ce que ça se passe hein? Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque il les portent plutôt dans une voie que dans une autre. On, on imagine, ben, si vous voulez imaginer qu'est-ce que sont les pre nos premières incarnations après avoir été créées simples et ignorants, ben on peut aller, par exemple, on peut se projeter dans la préhistoire, hein, de, de voir l'homme préhistorique, Néandertal, Cro-Magnon. On a, on a une idée de ce que c'est que ces premières incarnations. Quoi. Et là, effectivement,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 Donc ils nous disent quelque chose qui est fondamental, c'est que euh, plus on évolue, plus le libre arbitre se développe. D'accord Au début, ben, il y a une part euh, de liberté euh, en nous, hein, mais euh, c'est euh, les esprits qui sont vraiment libres, ce sont que les, les ce sont les purs esprits. Nous, on n'est pas encore vraiment complètement libre, hein, parce que on n'a pas encore acquis euh, ce degré d'évolution. Le libre-arbitre se, dé, se développe au fur et à mesure de l'évolution. d'accord. Euh, et donc, ils disent, il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de, des esprits. Donc, voilà, si, si, si chaque fois on, on est prédéterminé ou guidé à faire quelque chose par quelque chose d'extérieur, ben, on n'a plus cette liberté. Hein donc, même en, en étant peu évolué, on a quand même suffisamment de liberté pour euh, démarrer le chemin nous-mêmes et c'est vrai que ben, entre Cro-Magnon et aujourd'hui ils sont quand même passés plusieurs dizaines de milliers d'années donc on voit le temps que ça peut mettre hein, pour euh, évoluer pour passer euh, de, de l'état vraiment primitif simple et ignorant à l'état qu'on a atteint aujourd'hui d'accord donc ça met du temps mais euh, euh, j'allais les boutades hein, vous vous rappelez quand on dessinait euh, euh, les mains sur les parois des cavernes, on est tous passés par là. Hein? On est tous passés par cette phase-là. Et regardez, aujourd'hui, ben, on est là, on, est, on a atteint un degré, entre guillemets, intermédiaire. D'accord Voilà. Christophe Oui, mais on, on nous dit que Dieu, il crée des esprits autant qu'il veut et quand il veut. Oui. Donc... Euh, est-ce qu'il n'y a pas des esprits simples et ignorants qui arrivent même en ce moment Donc, euh, et qui ont tout, tout le chemin à faire, tout comme l'homme préhistorique avait à le faire Alors, il euh, y, y a des esprits simples et ignorants qui sont encore créés en ce moment, effectivement. Alors, est-ce qu'ils se réincarnent mmh. sur la Terre ou est-ce qu'ils se réincarnent sur une planète comme était la Terre il y, y, y a 20 000 ans Ils se réincarneront plutôt mmh. sur une planète comme était la Terre il y a 20 000 ans. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y, y a plusieurs mondes. Aussi, hein Donc, euh, je pense qu'un oui, esprit oui, sûr, complètement oui. simple et ignorant, ce qui se réincarne sur la Terre, il serait un peu perdu. Mais il doit y en avoir oui. quand même, non D'accord. Il y a des esprits peu évolués, alors, ah, euh, ah. Mais, mais pas forcément primitifs. Ce sont des esprits qui ont déjà fait un certain un, un, un bout de chemin. Quoi. Hum. Mais ceux qui sont vraiment euh, tout au début de l'échelle, euh, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour eux de venir ici sur la Terre. Tout comme tu prends euh, une personne qui, est, qui a très peu de connaissances intellectuelles, ça ne sert à rien de le mettre dans une université pour, pour apprendre. Tu vois Il vaut mieux le mettre dans une école maternelle. Et donc là, on parle de, de l'éducation, mais c'est la même chose au niveau moralité. Hein C'est-à-dire qu'on euh, se réincarne en tant qu'esprit, en général, dans un monde qui est compatible avec notre niveau d'évolution et qui nous est utile pour notre propre évolution, tu vois. Hein, tu, tu mets un enfant dans une université, ça lui est complètement inutile, tu vois, parce qu'il n'arrivera pas à comprendre, ouais. il n'arrivera pas à suivre. Et donc c'est comme ça que se fait euh, entre guillemets le choix de où ces esprits sont maintenant. C'est vrai que Christophe, tu as raison. Sur la Terre, il y a quand même des cas sociaux, comme on dit, hein, des, des esprits qui sont évolués ni intellectuellement <rire> ni moralement. Mais encore une fois, ce n'est pas les pires, ceux-là. Les pires, c'est ceux qui sont élevés intellectuellement, mais pas moralement. Ça, c'est les plus, les plus dangereux. Mmh. Oui, mais je te répète sans cesse, c'est qu'on est sur une terre d'expiation. Euh, je... Et puis, on est là où on doit être. Donc, de toute ça. façon, euh, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent. De... Beaucoup de gens se plaignent des autres, en fait, et montrent les autres du doigt en disant « tu as vu, celui-là, il a fait ci, celui-là, il a fait là ». Mais ils oublient qu'on est sur un monde d'expiation. Enfin, il y en a qui ne le savent même pas, d'ailleurs. Mais... Et puis, euh, ne pas oublier non plus euh, que celui qui n'a rien à se reprocher, lui jette la première pierre. Donc, le, le, la quête de la moralité commence déjà par nous-mêmes, avant de commencer à regarder euh, là où il y a des trous chez les autres. Est ça. Euh, avant oui. d'enlever la faille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, on la poudre qu'il y a dans le tien. Il est là, la progression, je pense. Et c'est nous, nous qui avons choisi de venir ici c'est nous qui, plus. <rire> on est, qui avons même choisi les épreuves qu'on va endurer ici en fonction des choses du passé qu'on a mal fait et qu'il faut qu'on efface. Hein ouais. euh, voilà, c'est. Tu sais Christophe, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui sont pas en lien avec leurs sentiments, leurs émotions, leurs besoins, et ça a des conséquences sur la façon d'être en relation avec les autres ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et pas partagée de la même manière pour chacun. C'est ça. Et, et il y a aussi une ouais, tendance psychologique qui est bien connue, c'est de... On projette nos défauts sur les autres parce qu'on ne veut pas se les regarder en soi-même. Hein. Je ne sais pas comment les psychologues appellent ça, mais ils, la personne qui, qui voit beaucoup les défauts des autres, ben, c'est pour, pour ouais. quelque part se cacher à soi-même, hein, à elle-même, ses propres défauts. Tu vois ouais. Alors c'est vrai que quelque Absolument, part, on quand on n'est pas bien, ça peut être, il peut y avoir un effet bénéfique à ça, par exemple. Quand on n'est pas bien, on voit des gens qui sont dans une situation pire que nous, mais quelque part ça nous aide, euh, ça nous aide quand même à hein, surmonter des difficultés. Donc il ne faut pas voir, tout est dans la psychologie, et là, là par contre je ne suis pas super spécialiste la psychologie, la psychologie a ses limites aussi psychologie, ouais. par exemple, tu parles de, de se protéger ouais. des autres, on peut aussi parler de par paranoïa, par exemple, quand on est euh, ouais, ouais. en psychologie. Mais on a tous besoin d'un peu de paranoïa. Il faut aussi se protéger des autres, quelque part. C'est ouais. toujours dans l'équilibre qu'on qu peut ouais. vivre bien. Un Et peu, les étiquettes ne, ne nous font pas avancer. Ouais. Donc, par contre, le fait d'être capable de dire « je me sens de telle manière », d'être en lien avec ces émotions, ça nous fait progresser. Ça, oui. Michel Oui, euh, je voudrais qu'on revienne juste à la perfection morale. J'ai besoin d'un petit éclaircissement. Dans certaines religions, on entend parler de se rapprocher de Dieu. Est-ce que chez, chez les spirites, on peut appeler ça, nous, la, ben, la perfection morale Est-ce que le fait de chercher à se rapprocher de Dieu dans certaines religions, c'est le fait, nous, de se perfectionner moralement Est-ce que c'est la même chose mais on vient de voir la même chose, on, on, on vient de le lire, hein, euh, il me semble bien. Donc, euh, alors attends, voir. Euh, les, les, voilà, se rapproche, euh, voilà. pour se rapprocher de lui, tu vois, pour les rapprocher de lui. Donc, ouais, euh, effectivement, ça. plus on évolue, plus on se rapproche de la perfection, et la perfection c'est la divinité, donc plus… Plus on se rapproche de la perfection, plus on se rapproche de la divinité. Donc, on peut utiliser le, la même expression. D'accord. C'est extrait de, de quoi, Sacha? C'est extrait du livre des, des esprits? Alors, c'est la, la référence numéro un, hein, vous voyez. Euh, et donc, vous l'avez en bas, question 115 du livre des esprits. D'accord. Voilà, très bien. Vous avez les notes de bas de page avec toutes les références. Voilà. Merci, Sacha. Alors, l'échelle spirite. Hein, donc, on avait vu les, les trois euh, euh, catégories, hein, voilà. il n'y a rien d'absolu. Hein, donc, il y en a un qui classe en trois, l'autre en cinq, l'autre en dix. Euh, euh, et, et, et pareil, il y a des personnes qui sont toujours entre deux, ça se fait de façon continue. Donc, forcément, quand on met des marches, eh ben, on, on, on, on sera toujours quelque part entre deux marches, etc. Hein, donc, il faut le voir comme quelque chose de relatif et pas comme quelque chose d'absolu. Hein. Mais euh, bon, on peut quand même, ça nous, ça nous permet quand même, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'évolution intellectuelle mais morale. Hein, J'utilise toujours les quatre cadrans, donc c'est euh, évoluer ou pas évoluer. Hein, donc on a ceux qui sont évolués moralement et intellectuellement qui sont les meilleurs ceux qui sont ni évolués moralement ni évolués intellectuellement qui sont les classes sociaux ceux qui sont évolués moralement mais pas intellectuellement qui sont les, les, les bons collaborateurs et ceux qui sont évolués intellectuellement et pas moralement, qui sont les, les pires, quoi, ceux qui utilisent leur intelligence pour faire le mal. Donc, vous voyez, je, je, je classe en quatre cadrans, mais c'est arbitraire, parce qu'après, euh, il y en a qui sont entre deux cadrans, en haut, en bas, droite, à gauche. Vous voyez, il ne euh, faut jamais prendre ces classifications pour quelque chose qui est absolu. C'est juste pour, quelque part, fixer un peu les idées. Hein. Les systèmes peuvent être plus ou moins complets, plus ou moins rationnels, plus ou moins commodes. Voilà. Euh, et donc, euh, il revient donc à ces trois catégories qu'on a déjà vues. Hein. Euh, donc, euh, au bas de l'échelle, il y a les esprits imparfaits, prédominance de la matière sur l'esprit et propension au mal. Hein. La seconde, ben, c'est la prédominance de l'esprit sur la matière et le désir du bien. Et la première, donc, ce sont les purs esprits qui, euh, qui, qui sont vraiment euh, au-dessus euh, de l'échelle. D'accord Là, pareil, vous voyez, référence numéro 4. Vous le retrouvez, euh, l'échelle spirite, c'est la question numéro 100 du livre des esprits. D'accord Et ensuite, eh ben, dans, dans, dans chacune de ces trois catégories, grandes catégories, il a mis, il a, il, il a mis dix classes. D'accord Alors, on commence par le bas de l'échelle. Hein Donc, dixième classe, vous avez les esprits impurs. Hein Donc, dans le troisième ordre des esprits imparfaits, vous avez la dixième classe esprit impurs, hein enclin au mal. Euh, donnent des conseils perfides, soufflent la discorde, la défiance, prennent tous les masques pour mieux tromper, hein, s'attachent au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent, etc. Hein, donc, divinité malfaisante, démons, esprit du mal, mauvais génie, etc. Donc, ça, ce sont vraiment les esprits qui sont euh, mauvais. Alors, ils peuvent être parfois intelligents, hein, c'est ça qui... Mais ils sont, euh, comment dire, euh, vraiment voués au mal. Après, vous avez la neuvième classe, c'est les esprits légers. Donc, c'est des esprits qui sont, voilà, ignorants, malins, inconséquents, maux de cœur, se mêlent de tout, répondent à tout, se soucient pas de la vérité, se plaisent à causer des petites tracasseries, hein, euh, induire malicieusement en erreur par des mystifications, des espiègleries, hein, voilà, les follets, lutins, gnomes, farfadets. Donc ça, c'est des... Bon, ils, sont... ils peuvent nous faire trébucher, c'est sûr, mais ils ne sont pas forcément euh, aussi dangereux que ça. Euh, huitième classe, c'est les faux savants, hein, ceux qui pensent euh, tout savoir, mais en... qui en fait, euh, euh, ils ont accompli quelques progrès, mais ils sont encore loin de tout savoir, alors qu'ils pensent déjà tout savoir. Hein. Voilà. Christophe, euh, pardon, Michel d'abord avant qu'il ait oublié de baisser la main. Oui, c'est ça, j'ai oui, oublié de baisser la main, pardon, excuse-moi, Charles. Okay. Christophe et Claudia okay. euh, je, Oui, en fait, au départ, moi, ça m'avait un petit peu induit en erreur parce qu'on dit que c'est les esprits faux savants, les esprits neutres, les esprits, euh, classification des esprits, mais c'est aussi la classification des esprits incarnés. Oui. Parce que si on prend ne serait-ce que la huitième classe, euh, moi, je peux me projeter dans la huitième classe. Hein. Donc, euh, mes connaissances sont assez étendues, mais je crois, euh, voilà, je pensais savoir la réalité, mais en fait, j'ai acquis quelques progrès, mais… Mais finalement, des fois, quand on contredit ou quand on dit « non, c'est moi qui ai raison », tu vois, enfin, on en, moi, j'en suis là pour moi, la huitième classe, tu vois. Oui, après, on est parfois un peu têtu, hein, c'est vrai que… Oui, parfois... et, et là, dans cette huitième classe, il n'est pas dit que c'est quelqu'un qui, qui, qui est mauvais en, en, en lui-même, hein. il peut être très bien et ouais. bon, mais qui peut être effectivement orgueilleux, ou euh, il pense tout savoir alors qu'il ne sait rien du tout. Et bah, et dès dit... qu'on commence à creuser… Dès qu'on commence à creuser un peu la discussion, on s'aperçoit que la personne, finalement, euh, est assez superficielle dans ses connaissances. Il va chercher à, à, à te convaincre de ses idées qui, en fait, sont fausses. Tu vois C'est ça. Donc, il peut t'induire en erreur. D'accord bon, Mais comme nul ne détient la vérité, je suis assez euh, soulagé. <rire> oui, c'est ça. Mais s'il cherche à t'imposer ses idées, il manque d'humilité déjà. Donc, on, contre, on voit ce voilà. qui lui manque, ah, oui. en fait. Hein. Mm -hmm. Le, mmh. le, le vrai savant, le vrai scientifique il doit être humble hein, je, mmh. je sais que je ne sais rien hein, c'est ça le vrai savant oui. Oui. Hein, celui qui, celui moi, qui pense sais. tout savoir et qu'il n'a plus rien à apprendre c'est pas un bon savant, c'est pas un bon scientifique hein, c'est ça merci Charles et, et, et bon, bah des, des, alors des esprits faux savants il y en a hein. Ceux qui, et, et, je crois que je l'ai déjà dit hein, aux, aux états unis il y a tout, tout un groupe, une association qui soutient Mordicus que la Terre est plate, avec des images 3D, la Terre aurait une forme de frisbee comme ça qui vole dans l'espace, mmh. Donc là, typiquement, on est dans euh, ce, ce genre de, de, des esprits faux savants qui vont te de, de mettre toutes les théories au niveau du frisbee pour essayer de te convaincre que la Terre est plate et pas ronde. Mmh. c'est complètement dingue, mais c'est là où on voit le, le, le genre de choses qu'on peut encore trouver euh, aujourd'hui, alors bon, pareil, il faut, faut respecter, hein, faut, voilà. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tombent effectivement dans le piège et qui pensent que la Terre est effectivement plate. Bon, ça ne ça les empêche peut-être pas d'être des personnes gentilles, bienveillantes, etc. Hein. Mais euh, en, en, en termes de, de, de connaissances, euh, ils, ils ont pris une route, ils ont pris un détour, disons. Hein. Ouais. Ils sont du trompés. coup, tu ne peux, peux pas faire le tour du monde, alors, du coup, si elle est plate. Ah c'est euh, ouais, vrai que, que, que tu arrives pas... au bord du frisbee ben, c'est là où il faut qu'ils expliquent qu quoi hein, les océans qui se déversent enfin bon, pas de question hein. c'est nos solars <rire> qui est plat nos solars c'est complètement plat nos solars c'est plat voilà parce que c'est euh, <rire> pas mat... ouais, voilà c'est parce que c'est semi matériel effectivement nos solars il hum. euh, y, y a pas de c'est pas une boule quoi même Paris hein, enfin Paris c'est c'est oh. Quand, quand vous montez sur une montagne, hein, j'ai de la chance d'avoir les Vosges derrière moi, là, ben, on, on voit très bien le, le, que la terre est ronde. Hein. C'est-à-dire que euh, les Alpes, plus, quand, quand il fait temps clair, plus elles s'éloignent, plus euh, là, du Mont-Blanc, on ne voit que le sommet. Quoi. Alors que ceux qui sont beaucoup plus près, euh, eh ben, on voit l'ensemble du massif. Quoi. Et, et, et on voit très bien, quand vous êtes pareil, quand vous êtes au bord de la mer, hein, euh, vous regardez un bateau qui s'éloigne hein. d'abord vous voyez le bateau et ensuite vous voyez presque plus la coque et ensuite vous voyez plus que le mât ou la cheminée du bateau tu vois. Quand, quand il s'éloigne on voit très bien donc, euh, la courbure de, de, au niveau de l'océan de la surface de la mer, c'est là où je pense on la voit le mieux Bon, enfin bon, bref, passons je ne vais pas vous convaincre que la terre est ronde. Hein. je pense que vous le savez tous, mais seulement pour vous dire hein, des faux savants, il y en a les esprits neutres, septième classe, donc ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal, ils sont entre deux. Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Donc, tu vois, Fabrice, quand tu disais la majorité de l'humanité, elle est où On pourrait les classer là-dedans, dans des esprits neutres. Hein voilà. Après sixième classe, euh, alors c'est esprit frappeur et perturbateur, donc c'est pas dans, ouais, il a fait une classe euh, qui ne forme point à proprement parler, une classe distincte, hein, parce qu'ils peuvent être dans, dans les autres classes, mais euh, donc euh, il les il, euh, il, il, il classe séparément, hein, Donc c'est les esprits qui se manifestent par les coups frappés, par euh, les maisons hantées, etc. Voilà. Donc ça c'est le premier ordre. Après le deuxième ordre, ben, vous avez euh, la cinquième classe donc les esprits bienveillants donc qui sont bons qui se plaisent à rendre service aux hommes, à les protéger, mais leur savoir est encore borné. Hein? leur progrès c'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Donc c'est ce que je vous appelais tout à l'heure des plutôt les bons collaborateurs. Hein? Après quatrième classe les esprits savants hein? donc euh, ça c'est l'inverse ils ont évolué intellectuellement. Hein? Mais il se préoccupe encore relativement peu des questions morales, hein, pour lesquelles, euh, plutôt pour les questions scientifiques euh, qui, qui, qui les branchent plus. Voilà. C'est pareil, Charles, excuse-moi, les esprits savants, c'est savant dans une science ou savant dans toutes les sciences bon, C'est dans, dans, dans science. rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est vraiment savant dans toutes les sciences. Quoi. Bah oui, oui, forcément. Donc, il a encore du chemin à faire s'il veut apprendre de... toutes les sciences, j'imagine. Alors, ils sont pas... là, ils ne sont pas forcément euh, mauvais. Hein. C'est-à-dire, ils n'y mmh. mêlent aucune des passions qui sont le propre des esprits imparfaits. Hein. Les esprits euh, les faux savants, c'est ceux qui vraiment. Euh, hein, euh, alors que ceux-là, bon, ils sont moralement, je dirais, neutres. Hein. Ensuite, vous avez les esprits sages. Donc, euh, les qualités de morale de l'ordre le plus élevé, donc voilà, qui forment leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Donc, euh, ils sont évolués moralement et puis ils ont un certain niveau d'évolution intellectuelle. Il faudrait d'ailleurs que je mette les quatre cadrans en mettant ces boules. Je vais essayer de faire un slide, hein pour illustrer euh, ces différentes classifications. Ensuite, la deuxième classe, ben, c'est les esprits supérieurs. Alors là, voilà, c'est ceux qui sont à la fois intelligents, c'est bon, c'est ceux-là qui devraient nous diriger. Les présidents de la République, les chefs d'entreprise, euh, les chefs des mouvements spiritualistes ou autres, devraient être des, des, des esprits supérieurs. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans nos solars. Oui, Vous parliez de nos solars tout à l'heure. Oui, mais Charles, les esprits supérieurs, on n'en trouve pas sur la Terre, on est bien d'accord et bah, il y en a de temps en temps qui viennent. Hein. Hein? On parlait de. Tu sais y a cité Sœur teresa ou. Oui, oui c'est moi, oui, oui. L'abbé oui. Pierre, ou, ou Gandhi, ou, on en trouve. Hein, il y en a. Jésus, oui. voilà, c'est des missionnaires, quoi. Hum. Mais même, même ceux qui, je dirais, tendent un peu. Comment dire Moi, moi j'en je, je, je connais, je, je connais quelques-uns qui sont vraiment. Euh, très très peu connus, qui ne se montrent pas, qui ne vont pas s'autoproclamer hein, euh, euh, quoi que ce soit, mais qui sont vraiment des gens qui, qui sont intelligents et qui ont cette bonté en eux. Quoi. Mais c'est toujours pareil, ces gens-là, euh, difficilement, euh, c'est la question 932 de nouveau, iront mettre la main dans le panier de crabe de la politique, par exemple. Tu vois euh, ces gens-là, euh, ils vont dire des choses qui séduiront moins les masses que ceux qui vont exciter euh, euh, l'égoïsme euh, ou les mauvais sentiments qui sont encore dans ces masses, hein, en leur promettant la lune, euh, le pouvoir d'achat, le machin, vous arrêterez de travailler à 50 ans. Euh, ça, ça, C'est ça que les gens ils veulent entendre. Les esprits comme ça, ils ne seront pas forcément aujourd'hui populaires. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, mais c'est là où il y a la clé, le jour où ces esprits-là seront ceux qui nous dirigeront, là, on, je pense qu'on aura déjà un bon pied dans le monde de régénération, clairement. Bah, ils, va ils, ils sont déjà venus puisqu'ils sont, sont quand même un peu à l'origine du livre des esprits, donc ils sont déjà venus. Oui, il y a ça, et puis après quand tu regardes Gandhi, bon, ben, c'était quand même le leader, il a réussi à, se défait, à, à libérer l'un des Anglais euh, avec la non-violence. Là, on a un exemple. Il faut le faire, ce qu'a fait Gandhi. Souffrir tout ce qu'il a souffert hein, quand il, était, il souffrait du racisme en Afrique du Sud au début de sa vie et tout. Et puis ensuite, faire tout ce qu'il a fait. Là, on voit, c'en est un qui a eu l'audace et le courage d'y aller. Quoi. Voilà. Et il nous en faut plus des comme ça. Oui, Sandrine, Stéphane oui, C'était juste pour parler. Hein. Ben justement, je voulais parler de Gandhi. C'est vrai qu'il est intervenu euh, pour l'indépendance de l'Inde, mais au final, Politiquement parlant, il n'a jamais pris les manettes, puisque c'est Nehru qui, qui a pris le poste de premier ministre. Donc, il était oui. là, mais jamais vraiment au premier plan politique, en réalité. Voilà. Même s'il était là en arrière-plan. Voilà. Mais c'était quand même le leader spirituel, le peuple le suivait. Quoi. Donc, quand on a un exemple comme ça, effectivement, le peuple le suit. Aujourd'hui, je pense qu'avec la matérialité, ce serait plus difficile, hein, parce que les séductions sont tant que… Un, moi, je vois difficilement euh, une transition de, de l'état actuel vers un état meilleur sans qu'il y ait quelque part euh, une réduction de la matérialité. Et on le voit hein, avec l'épuisement des ressources euh, de la planète, euh, le réchauffement climatique. Euh, c est, c est, c est, tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'on qu va, on va dans un sens de moins de matérialité. Forcément, la spiritualité euh, euh, viendra prendre la place. Quoi. C'est comme ça que je vois l'avenir, alors dans 5, 10, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas. On verra, Dieu seul le sait. Hein. Voilà, donc euh, esprit supérieur, c'est pareil. Hein. Donc euh, Digne, élevé, sublime, la supériorité les rend plus que les autres, aptes à nous donner des notions les plus justes sur les choses du monde incorporel, dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Donc là, c'est un peu, On vais citer un exemple, je citerai Kardec. Ils s'éloignent de ceux qu'animent la seule curiosité ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien. Hein? Donc, ils ne perdent pas leur temps avec euh, ceux qui ne veulent pas voir ou qui ne veulent pas entendre. Lorsque, par exception, ils s'incarnent sur la Terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès. Et ils nous offrent alors le type de perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Ce sont vraiment ces missionnaires. Et après, ben, on a le dernier, le dernier ordre, les purs esprits. Hein? Bon, ben, ça, c'est ceux qui sont vraiment au-dessus du lot. Quoi, hein? Alors, est-ce que Jésus, il est euh, esprit supérieur ou pur esprit Bon, il doit être entre les deux. Hein? En tout cas, c'est vraiment un des exemples les plus extraordinaires, donc, qu'il ne se soit jamais réincarné sur la terre, clairement. Donc, ça, ce sont les esprits qui sont, en, en gros, entre Dieu et nous, hein, qui exécutent les ordres divins. C'est vraiment les ministres de Dieu et qui, qui, à leur tour, donc ces purs esprits, euh, influencent ces esprits supérieurs qui ensuite sont plus proches de nous. Vous voyez, Il y a toute cette hiérarchie qui, qui existe dans le monde des esprits et qui est basée sur le degré d'évolution. Ce n'est pas basé sur euh, d'autres critères, hein. c'est vraiment basé sur euh, leur mérite. Voilà. Euh, Christophe vous avez... et Claudia Oui, oui, euh, je viens de dire Claudia, un esprit... Un esprit comme Jésus, effectivement, qui est quand même le mini, enfin a été euh, désigné pour s'occuper de la création de la terre, peut pas être quand même un esprit supérieur, mais quand même un pur esprit. Mais moi, ma question, c'était euh, en ce qui concerne les, les esprits familiers, les guides et les anges gardiens, parce que là, il est dit que chez les purs esprits, on, on les voit comme des, des anges, en fait les anges, les archanges. Donc, est-ce que l'ange gardien, lui, fait partie des purs esprits Et la différence entre un ange gardien et un guide Parce que finalement, les guides, ils sont là pour nous guider, mais ce ne sont pas notre ange gardien. Alors, euh, les, les, les, dans le vocabulaire spirituel, on préfère mettre, effectivement, le guide spirituel. Donc, le, la caractéristique du guide spirituel, c'est qu'il est plus élevé que son protégé. D'accord Donc, euh, oui. Si son protégé, c'est un, un esprit encore en bas de l'échelle, euh, le guide spirituel, il n'a pas forcément besoin d'être euh, euh, un esprit supérieur ou un pur esprit. Ça peut être un esprit euh, des troisième ou quatrième classes, hein, qui sont un peu entre les deux, selon l'orientation de son protégé. Quoi. Les esprits familiers, mm -hmm. ben c'est l'esprit qui était dans ta famille, quoi. ton père, ta mère, ton grand-père, euh, qui sont de l'autre côté. Ça, c'est les esprits familiers euh, qui nous aident. La tante, le cousin, euh, ou alors des, des voisins proches, etc. Des gens qui nous étaient familiers, qui sont là, qui, avec lesquels on s'entendait bien, qui nous veulent du bien et qui continuent à nous vouloir du bien depuis, euh, depuis après leur désincarnation. D'accord donc là, c'est pareil, ils sont bienveillants vis-à-vis -vis de nous, mais ce n'est pas forcément non plus des esprits très évolués. Ils pourront te dire des choses qui sont, en, en voulant faire le bien, dire des choses qui sont peut-être fausses, tu vois, mais leur intention sera toujours bonne. Hein et donc, Alors que le guide spirituel, lui, c'est peut-être quand même un peu le cran au-dessus. Hein genre Emmanuel pour chez on, Xavier. Hein oui, mais on dit souvent, euh, merci à nos guides et à nos anges gardien. Donc en fait, c'est faux. Ah. Oui, ben, moi je dirais plutôt à notre guide, Voilà, merci, à notre guide spirituel. Il y a un esprit qui est vraiment là pour nous, et c'est un esprit. Et, et pour, Le mot ange, on ne l'utilise pas trop dans le spiritisme parce qu'il euh, y a cette connotation d'une créature à part, euh, quelqu'un, une entité qui a été déjà créée avec une certaine perfection, ce qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on enlève le mot ange, on préfère mettre le mot guide, guide spirituel. Après, tu peux dire nos guides, par exemple, quand tu es dans une réunion spirite. Chaque oui. participant, il a son guide. Donc, déjà, il y en a plusieurs. Et ensuite, il peut y avoir des guides aussi qui s'occupent du travail qui se fait dans la réunion. Donc là, on oui. peut dire nos guides spirituels. Tu vois D'accord. J'avais cru comprendre qu'il y avait des... Euh, des esprits qui, une fois, avaient euh, passé tout ce parcours d'évolution, euh, avaient, euh, pouvaient, d'ailleurs, je ne sais plus qui est, nous avait dit, il y avait une, une réunion médiumnique où il disait, oh là là, lui, ça fait, ça fait au moins 15 vies que je le suis, et euh, il est destiné à, à, à suivre cette, euh, cet esprit qui est incarné pendant toute son, son évolution de cycle. Alors ça ça donc, peut euh, arriver, ça c'est le choix de, de, de chacun. Hein Or, les guides Donc, spirituels le se guide réincarnent, euh, hein, euh, Les guides spirituels peuvent se réincarner. On prend l'exemple, Chico lui prétend qu'Emmanuel s'est réincarné, hein, un peu avant qu que Chico se désincarne. Ouais. Donc euh, après, bon, ouais. ben, le, le Chico, là, il est désincarné. Le jour où Chico se réincarne, Emmanuel sera peut-être redésincarné et sera de nouveau le guide de Chico. D'accord. Okay. Euh, ils se mettent d'accord. C'est convenu à l'avance entre Donc dans l'échelle spirit, si on l'a bien compris, euh, dans la classification, il y a plusieurs degrés. Ben, c'est ça, voilà. C'est-à-dire il y a trois alors, dire, catégories. Dire, oui. Est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait savoir le nombre de degrés qu'il pourrait y avoir, admettons, dans le deuxième euh, ou dans le premier ordre euh, Alors. Je te dis, il ne faut pas tellement s'attacher au nombre de degrés, savoir si c'est divisé en 3, en 5 ou en 7, hein, puisque euh, l'évolution, elle est euh, continue. Tu vois. Ça, c'est juste, comme toute classification, c'est une manière de, de, de, entre guillemets, de conceptualiser ou de fixer les idées. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est pour ça que Kardec, il dit au début, euh, ça n'a rien d'absolu. D'accord euh, ça n'a rien d'absolu. Hein. Et il y a souvent, euh, entre guillemets, de, de, de, des esprits qui sont entre deux, tu vois, qui ne sont, qui sont pas franchement caractérisés dans, un des, dans une des classes ou dans l'autre. Hein, euh... C'est comme, par exemple, ben, on dit euh, dans, dans le vivant, il ben, y a le végétal, l'animal et l'humain. Maintenant, euh, entre l'éponge, elle est où Elle est végétale, elle est animale Il y a parfois des débats entre les scientifiques justement pour ces espèces qui sont un peu entre deux. Hein. Ah. Et là, c'est un peu pareil. Quoi. Toute classification, on a ce genre de, de, de, de, de discussion. Mais bon, c'est des pures conventions. Hein. L'éponge, voilà, c'est <rire> l'éponge. Euh, et puis voilà. Mais c'est vrai que pour notre évolution euh, morale et intellectuelle, on a avec nous un esprit euh, désincarné qui est avec nous, qui apprend maintenant que nous et notre guide spirituel. Alors, euh, on, on a avec nous notre guide spirituel. Ça, oui, mais oui. d'accord. Est-ce qu'on a aussi un esprit, euh, je veux dire, euh, moins évolué, quoi, qui est avec nous, attaché à nous pour pouvoir euh, apprendre comme nous et évoluer. Pas, pas forcément, pas forcément. On peut. Bon, L'esprit qui apprend et qui évolue, c'est le nôtre, d'accord. Maintenant, est-ce que il peut y avoir un autre esprit qui profite euh, euh, entre guillemets pour apprendre en même temps que nous C'est possible, mais c'est pas forcé. Tu vois, c'est pas obligé. Et ça peut être ce qu'on appelle des esprits sympathiques qui peuvent rester avec toi. Euh cinq minutes, comme ils peuvent rester avec toi 50 ans. Ça peut, oui. Et, et, mmh. Parce que ces esprits sympathiques, euh, ils verront que effectivement en, en restant à côté de quelqu'un, ils peuvent évoluer. Mais euh, si eux, ils veulent vraiment évoluer, ils vont être obligés de se réincarner aussi. Ouais, ouais, C'est là fait. où il y aura le test. Est-ce que j'ai vraiment compris la leçon ou pas Est-ce que je vais vraiment utiliser mon libre-arbitre correctement ou pas C'est que dans l'incarnation qu'ils même... qu se rendront compte. Il y a quand même beaucoup d'esprits errants qui... Euh... D'après ce que j'ai lu, sont là de er, depuis des, il y en a certains, c'est des siècles. Oui, oui, oui. Ben, c'est il y a beaucoup d'esprits en fait qui qui qui restent euh, euh, près de la terre et près des, des humains qui sont réincarnés sur la mmh. terre. Hein, dans, dans, quand oui. on fait des réunions médiumniques, il y en a beaucoup des comme ça qui se communiquent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement mmh. de les orienter, en disant bah ben, regardez à côté de vous, il y a d'autres esprits. Les, oh entre guillemets, si je veux caricaturer, on essaie oui. de les envoyer vers une espèce de nos solar, tu vois Oui, tout à fait. Hein pour que, oui. que l'abeille puisse effectivement comprendre les choses de façon différente et, et commencer oui. à réfléchir à leur propre évolution, à leur propre réincarnation, etc. Mais en, en étant ici près de la Terre, par exemple ce cours, il peut très bien y avoir, là on est, alors aujourd'hui on est 13 en tout, hein. Mais il peut très bien avoir, je sais pas, 5, 10, 50, 100 esprits qui sont là et qui, qui apprennent en même temps que nous. Et certains chez moi, certains chez vous, certains, je sais pas, quelque part euh, chez, chez, chez personne d'entre oui. nous, il euh, y en a probablement qui sont là en train d'apprendre oui. avec nous. C'est ce que nous disent oui. les esprits. Il y en a beaucoup qui… Je qui, hein, le... Xavier, quand il faisait ses réunions au ah. début, il y a des fois où il était tout seul, ben, il faisait la réunion quand même parce qu'ils savaient qu'il y avait des esprits, ils les voyaient, lui, qui étaient des esprits qui étaient là et qui apprenaient. Quoi. Oui, et puis comme ils le disent dans le livre des médias, comme c'est un, un rendez-vous qui est régulier, on n'a même pas besoin de les évoquer, ils savent que tous les dimanches à 8h, ils chargent le monde et ils ouais. viennent automatiquement, un peu comme l'Évangile au foyer. Comme vous, tous les dimanches à 8h, vous allumez votre ordinateur, oui. vous cliquez sur le lien et puis voilà, c'est pareil. <rire> Sauf qu'eux, ils viennent par la, euh, voilà, avec la volonté, la pensée. Euh, C'est plus facile. Alors, nous, on a besoin mmh. de cliquer. Avant, on avait besoin de prendre la voiture ou le bus, d'aller vers un lieu euh, hein, ou dans la salle de, de cours. Aujourd'hui, ben, il suffit de cliquer. Et pour les esprits, il suffit de penser. C'est encore plus pratique. Oui. Et par contre, dans l'œuvre des médiums, ils disent que justement, ces, ces esprits-là, euh, de temps en temps, ils ont envie de discuter avec nous et de donner parfois des réponses pour nous Oui. par oui. rapport à l'étude ou au sujet d'étude. Oui, alors... Et donc, euh, on ne fait pas de médiation pendant de... l'étude, hein, tu vois. Alors, ça, ça se euh, peut que ouais, l'un ou l'autre mais... oui. soit inspiré pour poser une question, ça c'est possible. Mais après, je hein. pense que... C'est ça, d'accord. Voilà, à partir de... S'il y a 50 esprits ici il y aura probablement euh, comment dire, un instructeur euh, spirituel euh, qui, qui, qui répondra à leurs questions sans que nous, forcément, on le voit ou on l'entende. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant, on peut demander aux esprits de faire le cours, hein, parce que ça suffit, là, comme ça, c'est bien, mais… Oui, oui, oui. Ben, la prochaine fois, donc le module 4, on va parler, on va rentrer dans un autre sujet. Donc, c'est euh, je vais retourner au programme, voilà. Euh, hop, alors, 2, 4, 9, 4, voilà, on va passer au module 4, communicabilité des esprits. Donc, euh, ben, influence des esprits euh, sur nos pensées et nos actes, médiumnité et médium. Alors, ce sera pas un cours de la médiumnité hein, qui sera jeudi, mais là, c'est juste... Voilà, pour montrer euh, à quel, que les esprits influencent beaucoup plus sur nous au quotidien qu'on ne le pense généralement. Et donc on verra, euh, voilà, l'âme existe, et euh, entre les âmes désincarnées et les âmes incarnées, il y a beaucoup plus de liens qu'on ne le pense, même quand on n'est pas médium. Voilà. Et donc vous voyez, après, ben, module 5, on parlera de la réincarnation, hein. Donc, euh, oui, on est là, euh, Donc, euh, l'existence de l'âme, hein, la communicabilité des esprits et la réincarnation, hein, qui sont euh, les, les, les trois éléments principaux euh, donc, euh, de, de preuve de l'existence de l'âme, hein, comme on l'a vu euh, dans, dans, le, dans le module 3, le, le 19 mars, d'accord Voilà ben écoutez, je vous remercie infiniment euh, d'avoir été là aujourd'hui euh, pour votre participation active. Hein, C'est bien quand, quand, quand le cours est vivant, quand, quand vous participez, hein, que ce ne soit pas juste un monologue. Euh, on remercie aussi les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous, hein, qui nous ont permis euh, d'être réunis, de pouvoir apprendre, en espérant que tout cela puisse nous servir euh, ben, dans notre propre intérêt, hein, pour aller vers le bien, vers le mieux et avancer sur ce chemin évolutif euh, que, comme on l'a vu aujourd'hui voilà merci infiniment euh, merci excellente euh, dimanche excellente semaine et merci puis je vous dis à dimanche prochain et à ce merci soir Au bonne journée à, Au à tous soir, Au pardon Au merci, Au ah oui ce soir il y a spiritisme sans tabou aussi enfin ça s'appelle toujours comme ça ou... non ça s'appelle plus spiri... divulgation de la doctrine spirite voilà. C'est euh, prosélytisme. D'accord. Oui, parce que c'est une religion, hein, le spiritisme. C'est bien ça, j'ai bien compris. Euh, ben, ben, c'est Kardec, il a dit que le spiritisme n'était pas une religion et qu'il ne faisait pas de prosélytisme. Donc, ah euh, bon voilà. ouais, ouais. Alors, ben, Il a dit que c'était une science, au moins, quand oui. même. Oui, oui, oui. C'est le problème. Le spiritisme n'est pas non plus une science. Si on entend ah, par science, la science matérialiste qui étudie la matière, non, le spiritisme euh, applique la méthodologie scientifique pour étudier l'âme. D'accord Donc, oui, euh, c'est science dans étudiant. ce sens-là. Il a pris le meilleur de la science. Il n'a pas pris le matérialisme ou l'athéisme euh, ou l'orgueil du scientifique. Oui, oui. C'est la méthode du positivisme. Il n'a pas pris… Euh, oui, oui, oui. À cette époque, on développait euh, la méthodologie scientifique. <coughs> C'est ça, il y avait des cartes, Auguste si Comte avec science... le positivisme, et puis depuis, ben il y a Katos, euh, Thomas, Feier Abend et tant d'autres. Mais si ce n'est pas une science et pas une religion, alors euh, parce que moi j'ai compris dans, de, dans tout ce que je lis que c'est une science et une religion, les deux. Euh, alors, nous avons résolu.